Entrer. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas entrer chez un homme qui n'est pas mon mari. Enfin, je ne suis pas mariée. Mais... Ici, on dit que c'est comme de petites fées dans l'air. croyez aux fées Vous croyez bien en Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas complètement Stéphane, mais je pense que la plupart des gens connaissent Stéphane, Stéphane a été récompensé par un César du meilleur espoir masculin. Et en tout cas, le reste de la carrière nous a prouvé... Que, ben, il l'avait mérité. Il a obtenu un Molière aussi, donc c'est quelque chose qui a lancé sa carrière. Mais en même temps, il a euh, joué dans beaucoup de films sous la direction de beaucoup de réalisateurs. Il a fait une, euh, c'est impressionnant à la télévision le nombre de rôles que tu as eu aussi. Donc c'est vrai que tu as tourné avec. Euh, beaucoup de gens, et puis le théâtre ne t'a jamais quitté, et j'ai même vu que tu avais fait euh, aussi euh, de la post-synchronisation des voix pour le cinéma. Donc oh, si, pas beaucoup, ouais, pas beaucoup, mais... Euh, pas beaucoup, mais non. en tout cas, dans dans la dans toute la continuité de, de ta carrière, là maintenant, tu t'attaques euh, au cinéma en tant que réalisateur, tu as fait deux courts-métrages, hein? avant celui-ci. Ce que hein, j'aime ce bien, c'est que j'ai une plus belle carrière avec toi. Oui. Ah ben... Moi, il faut qu'on se déplace souvent ensemble. <rire> Bientôt j'aurai fait du film grâce à toi, c'est bien <rire> Non mais ce que j'aimerais ce surtout c'est entamer le, le rap, on va oui. faire comme si j'avais rien fait. Stéphane Fraisse, vous êtes à Marseille. Alors, ah oui, ça c'est une certitude. Oui, mais <rire> je marque quand même l'endroit au cinéma Arplex, et c'est vrai que le film est sorti il y a déjà plus d'un mois, ah oui, on est dans la septième semaine. Mmh. Voilà, donc euh, vous faites euh, le travail, justement, le ser pas le service après-vente, mais vous aimez rencontrer le public Non, non, mais c'est exactement ça, en fait. C'est du VRP de, de, de j'allais dire, de luxe, mais même pas de luxe, parce qu'en fait, c'est moi qui me fais plaisir. En fait, je pense qu'il y a un échange très important qui se fait après le film. Euh, J'ai compris que ce débat, non seulement euh, donnait au public quelque chose en plus, à moi, me donnait énormément, et donnait même sens probablement au projet c'est-à-dire que ce film, je crois que je l'ai fait parce que j'espérais aussi qu'il y ait ces échanges ensuite, de ces échanges, de ces échanges, je me nourris et je me remplis énormément, mais je vois aussi que le public qui vient en salle repart avec une espèce de, de enfin je veux dire de de, de, de, de, de rencontre avec sa propre histoire à travers le film, qui avec le débat s'est euh, nourri, de, de, de nos échanges et, et, et, et je sens que j'ai fait un trou dans la carapace, je sens que je les ai renvoyés à leur propre transmission ou réussie ou moins réussie à, à leur propre histoire, à leur propre vie à tous ces, toutes ces choses qui pèsent encore en eux, ces héritages trop lourds donc vous disiez que vraiment, vraiment le public, voilà le, le bouche à oreille fonctionnait bien parce que euh, ils étaient bah ça, ça, intéressés par cette histoire oui, qui, mais... qui justement les concerne parce que c'est vrai que c'est une histoire un peu euh, comment dire exceptionnel. Alors vous disiez que c'était la vôtre, je viens de l'apprendre. Donc euh, non, c'est pas, pas, pas mon histoire. Non, non, c'est pas mon histoire. C'est inspiré d'une partie, d'une partie de mon histoire. Mais en fait, moi, je me retrouve dans tous les personnages. Mm. Je suis à la fois le personnage d'Elio, donc le personnage masculin, mais je suis aussi très fort le personnage féminin. En fait, quand on écrit une histoire euh, dans un film comme oui. celui-là, qui est vraiment un, un film d'auteur, on met de soi et un peu partout en réalité. Mm. Je suis partout, c'est-à-dire que toutes les questions que je... et en fait même dans un désir de dans un désir de ne pas euh... Euh... comment dire euh... c'est pas un film à charge c'est-à-dire que ben chaque personnage et chaque partie oui. du film euh... j'ai pas voulu les caricaturer ils ont euh... ils ont euh... leur monde leur vie leurs choix leurs erreurs chacun peut s'y retrouver mais je pas voulu faire un procès de personne. Et au contraire, je voulais que le, le spectateur se retrouve aussi dans ses faiblesses, dans ses, dans ses doutes, dans ses fissures, à travers des personnages qui sont eux-mêmes dans un débat, voire une débâcle avec eux-mêmes. Donc... Euh, euh, je suis un peu partout parce que je suis à la fois fort à travers certains personnages et aussi fragilisé par une partie de ma vie et que je, qui s'exprime dans d'autres personnages. Alors, moi, je me suis fait la réflexion. C'est vrai que ça se passe dans la, par rapport à la, à la religion juive orthodoxe et, le, et les traditions qui sont lourdes à porter, mais cela pourrait se passer dans d'autres religions. Mais alors, euh, Gérard, c'est tellement vrai ce, ce que vous dites, qu'il s'est passé il n'y a pas longtemps, il ne s'est pas arrivé qu'une fois d'ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois, j'en parlais tout à l'heure à Vincent, il est arrivé que dans des projections comme à Grenoble ou à Toulouse, j'ai euh, devant moi, dans le public, euh, souvent d'ailleurs une femme qui prend la parole et qui me dit Mais, mais euh, d'abord des mots très beaux sur le film, parce que je les sens très bouleversés, très émus, mais surtout qui me disent, euh, mais Esther, le personnage féminin, qui est donc une jeune juive orthodoxe, et me disent, c'est moi, alors je laisse parler c'est moi, c'est mon histoire. Et au moins deux fois, quand elle commence à dire c'est mon histoire, en tout cas une fois de manière très claire, cette femme est, est tombée en larmes. Et elle m'a dit Écoutez-moi, je suis musulmane. Mes deux parents euh, vivent au bled. Et je me suis arraché à eux. Et j'ai eu une espèce de poids, de questionnement, de culpabilité immense. Et en voyant Esther, qui est donc une jeune fille juive très pratiquante, je me suis retrouvé dans toutes les étapes de sa démarche, de son questionnement, de ses inquiétudes, de ses angoisses même. Et donc je me suis dit, dans ces témoignages-là, je me suis dit j'ai réussi mon film, c'est-à-dire que le film est universel, il plaît à des gens mm. qui sont juifs, et pas toujours, il plaît à des gens qui sont musulmans, il plaît à des gens qui sont chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la question... C'est pas une question de religion. D'ailleurs, c'est pas un film sur la religion. C'est pour ça que je rentre pas plus avant. Mmh. Évidemment, ces gens arrivent. Oui. Ils sont notables parce qu'ils sont. Mais en réalité, je m'intéresse autant au personnage des lieux qui est un agriculteur euh, euh, dépouille qu'à cette famille. Je, je... Le but n'était pas de faire un film sur euh, un mode de fonctionnement, mais sur des contraintes, mmh. sur des mondes qui oui. vous étouffent, sur euh, des obstacles qu'il faut dépasser. Quelles que soient vos religions, d'où que vous veniez. Il y a un moment où on cale dans la vie. Oui. Il y a un moment, peut-être même, je dirais autrement les choses, il y a un moment où on ne se repose plus la question du pourquoi, du sens des choses. Et d'ailleurs, c'est le sens de ce film pour moi, parce que je suis arrivé à un moment où justement, j'arrivais plus à donner de sens à ce qui avait été mon engagement au départ, c'est-à-dire d'abord être acteur. Et, euh... Et donc, il m'a fallu un certain temps, un certain temps pour... pour... Donc, l'écriture est venue à mon secours... Et, et, et en faisant naître cette histoire, dans, un long, dans une longue période, parce qu'en fait, il fallait que j'identifie pourquoi j'avais perdu cette envie. Pourquoi le sens Vous savez, quand, quand on accepte, mais je crois que c'est vrai pour tous les métiers, quand on accepte ou quand on a une rencontre, d'une grande évidence avec, avec ce qu'on veut faire à, à 20 ans, la question se repose à 50 ans. Parce que c'était une évidence, parce que ce choix, il était indiscutable, mais est-ce qu'il reste encore indiscutable 30 ans plus tard il y a des choses qui ont bougé en nous, il y a des choses qui sont modifiées, et puis notre environnement, et puis on, on a trouvé des réponses à cette espèce d'engagement de, de, de, de, de, total dans lequel on s'est lancé, mais ça c'est pas vrai pour les acteurs, et c'est formidable parce que dans les débats aussi j'ai souvent c est, c est, cet échange, avec des gens qui me disent « j'ai eu à un moment une espèce d'impasse dans ma vie, je ne savais plus comment y répondre », et euh, tout le monde ne, ne se trouve pas en mesure de pouvoir reposer question à sa propre histoire. Mmh. Parfois le cinéma, et c'est pour ça que je trouve qu'il est formidable le cinéma, il vous aide à reposer question, il mmh. vous aide à, à, à, à finalement à vous renvoyer à votre histoire euh, de manière plus fracassante, plus puissante que souvent euh, les gens qui sont autour de vous et qui vous connaissent et qui sont avertis euh, arrivent à le faire. Et comme dans l'histoire, en fait, Elio est entouré de gens, son intendant, euh, sa save de lait, qui lui disent, mais tu vas dans la mauvaise direction, et même ton père, que aimes tant, et que tu, et que et pour la, pour lequel tu es revenu sur cette terre, n'aurait pas fait comme toi. Pourquoi tu t'entêtes? Il faut que cette jeune femme, qui n'a rien à voir avec son monde, mais qui est chargée d'une urgence, d'une nécessité de sortir, puisque c'est un film sur les sortants, d'où qu'ils viennent, va, le renvoyer à sa propre histoire et, et dans un effet miroir, le, le... permettre de retrouver, de s'émanciper, de retrouver peut-être la liberté. Et juste pour finir, le titre, tu choisiras la vie, c'est oui. quand même significatif. Oui, oui, bien sûr. Et je, on je ne dois, se laisse je... pas enclaver. Non, non, et puis je, je, je rebondis là-dessus. Ce n'est pas tu choisiras ta vie. Non, la tu vie. la c vie. vie. C oui, oui, bien, mais c'est pour ça. Oui. Je, je rebondis. Je, je, ah, oui. Je, je, oui, parce qu'on peut confondre, mais moi je ne l'ai pas confondu. Non, non, non, c'est pour ça, parce que c'est mmh. vrai elle ne choisit pas sa vie, mmh. elle choisit la vie la vie où on peut essayer d'en de, accrocher un peu parce que c'est très précieux, surtout aujourd'hui. C'est quoi le cinéma C'est à travers une histoire, euh, euh, trouver l'intersection qu'on a entre nous tous euh, et combien une histoire peut avoir un, un effet miroir sur nos propres vies comme spectateurs. Moi, quand je vais au cinéma, je suis spectateur avant d'être acteur, bien avant d'être acteur. On en parlait d'ailleurs à table à l'instant, moi, quand le film est... Et bon, je ne me pose pas la question de savoir où est la caméra, comment joue l'acteur. Et, et d'ailleurs, très souvent, je connais les acteurs dans les films, et même personnellement, et, et tout, tout, je les oublie parce que la convention fait que l'acteur devient un personnage et que ce personnage mène dans une histoire. Et, et ce qui est très beau, je trouve, et c'est le propre de ce métier, c'est de faire en sorte que par, euh, par l'émotion que procure la fiction, et qui est, à mon sens, beaucoup plus euh, aujourd'hui, beau, un vecteur beaucoup plus fort pour créer de la communion et du lien entre les gens euh, euh, combien euh, on peut, euh, peut d'abord oublier euh, ce qui est la réalité, c'est-à-dire euh, une caméra, un acteur, un lieu, et se laisser prendre dans une histoire qui nous renvoie à notre propre histoire. Voilà, c'est ça que je voulais dire et ce film euh, et c'est pour ça que j'ai mis tant de temps à le faire et que je, je, je, je vous disais tout à l'heure en, en présentation que, qu il y avait, que je voulais qu'il ait une, une vocation universelle, c'est que on puisse, chacun avec nos parcours, et là, maintenant, je serais très curieux qu'on ait un échange, euh, être renvoyé à ce qui a été, euh, de manière euh, plus ou moins personnelle, euh, à un moment, euh, ce, ces choix ou ce sens de la vie qu'on a pu perdre ou qu'on n'a pas questionné. Pour, euh, pour, euh... Et c'est ça qui est formidable avec le cinéma, d'ailleurs, moi, je trouve, c'est que, on a, on, est, on a souvent des, des, des, des signaux d'alerte autour de nous qui nous, qui nous font comprendre qu'on s'est égaré, ou on est dans une impasse, ou on a perdu un désir, une envie, quelque chose qui fait qu'on est, on est, on est à un moment de, de panne. Et, et combien le cinéma parfois a une vocation extraordinaire de, de nous réveiller, de nous questionner. Ce film pose question, il ne donne pas de réponse, comme vous l'avez constaté. Je pense d'ailleurs que la meilleure réponse à la question, c'est encore la question. C'est-à-dire ouvrir des portes et les passer ensemble. Et c'est pour ça que je trouve que le cinéma, et c'est pour répondre à ce que tu me disais tout à l'heure, Vincent, c'est pour ça que je trouve que le cinéma quelque chose d'unique, que la télé n'aura jamais. C'est que le, le noir se fait et euh, ensemble, avec toutes nos différences et de nos vies, de l'instant même où on se met dans une salle, on est lié par l'interpellation que peut procurer un film sur nous. Ce que je trouve absolument merveilleux et que la télé ne nous donnera jamais. Là j'ai des films que j'ai fait en tant qu'acteur qui vont sortir à la télé, qui vont malgré moi faire des spectateurs en millions, puisque c'est le principe de la télé, et il faut que vous sachiez que le film est à sa septième semaine et que je viens avec bonheur vous rencontrer dans cette salle, qui n'est pas pleine, et, et pour essayer de, à travers 20 ou 30 personnes comme ce soir, faire en sorte que le film résonne, non seulement sur vous, j'espère, mais sur aussi les, les gens à qui vous pourrez euh, avec lesquels vous pourrez échanger. Et, et, et, et là, ça se compte en nullité Et même, je, dirais, je raconterai, je dirais, en... En destin en histoire personnelle, voilà. Et le cinéma interroge nos histoires personnelles, alors que la télé qui soit en formaté nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus divertissant à tous les sens du terme. D'ailleurs, voilà. C'est pour ça que là, si j'arrive à atteindre 30 000 spectateurs, ce qui a l'air dérisoire, je serais déjà très content parce que j'avais un petit réseau de salles et que le nombre importe peu en fait. En fait, j'ai fait ce film et je me rends compte là, depuis trois mois que je me balade avec ce film. Donc, le mois qui a précédé la sortie du film. Et, euh, et maintenant, ces deux mois où je fais le tour de, un peu du monde avec. Je me rends compte que les débats qui suivent et l'échange que j'ai avec les gens dans la salle sont au moins aussi importants que le film. Parce qu'en fait, bien sûr que les gens qui sont dans la salle, pour qu'ils aient été sensibles au film, euh, euh, euh, le film travaille sur eux, mais en même temps, dans cet échange, il continue d'ouvrir cette première porte que j'ai ouverte. Est-ce qu'il y a des, des, des italophones dans cette salle ou pas Des gens qui parlent l'italien Non Oui. Parce, Parce qu'il qu y, y a un très joli proverbe italien que je vais vous traduire, c'est qu'il y a un proverbe italien qui dit « si que una porta, si apre un porto » Ça veut dire qu'en fait une porte se ferme et alors à ce moment-là, derrière une plus grande porte s'ouvre. Et c'est ça pour moi la vocation du cinéma et en particulier la vocation de ce film, c'est-à-dire le, le destin d'Esther et celui d'Elio de c'est le destin de deux êtres qui sont dans une impasse de leur vie, qui n'entendent pas, enfin, en tout cas pour lui, et, et pour elle, c'est naissant euh, l'urgence de, de s'arracher à quelque chose qui pèse trop sur eux, et, euh, et, euh, et, et, et, et d'ouvrir cette porte ensemble, les deux, dans une rencontre totalement improbable, c'est ce que je voulais écrire, parce que je trouve que c'est très spectaculaire comment dans nos vies, ce ne sont pas les gens qui sont les plus proches de nous, les plus... Euh, avisés sur nos vies, qui vont avoir un, un effet fort sur les changements ou les questionnements qu'on peut avoir sur nous, mais parfois des rencontres euh, qui pourraient sembler euh, sans conséquences, comme moi je sais que j'ai pris un jour un Paris-New York, euh, et, et, et je suis arrivé à New York et j'avais rencontré quelqu'un à côté de moi qui a changé une, une partie d'un regard que j'avais sur certaines choses de ma vie. Donc j'adore cette idée que cette femme, cette jeune femme, qui n'aurait peut-être pas dû aller dans les pouilles accompagner sa famille, qui y va parce qu'elle se dit peut-être qu'elle fait le dernier voyage avec sa famille avant de trouver le courage de s'arracher à, à, à ce monde trop contraignant pour elle, à faire la rencontre avec un homme qui n'a rien en commun avec elle, ni la langue, ni la culture, ni l'âge, ni le sexe, ni, euh, ni la tradition, et, et, qui, et, et pourtant c'est lui qui va lui donner, cette, cette, qui va ouvrir cette... C'est marrant parce que genre, quand je venais j'écoutais la chanson de Pierre Perret, ouvre la cage aux oiseaux. Et je trouve que c'est ça, qui, qui ouvre la cage à, à l'oiseau. Et, euh, et, et j'adore l'idée qu'il y a un Héliot toujours pas très loin de nous. Voilà. C'est peut-être pour ça que je l'ai fait. Moi ce que je voudrais ajouter pour poursuivre ce que tu dis, c'est que dans ton film, et ça je l'ai plus remarqué justement à la deuxième vision, les non-dits sont plus importants que ce qui est dit, parce qu'il y a des choses importantes qui sont dites. Et il y a vraiment des, des, des choses qui interpellent, mais les non-dits, ils sont aussi forts. Et donc, ça je pense que c'est quelque chose de très réussi dans, dans ton film. Oui, parce que c'est vrai, tu as raison, en fait, c'est un film d'acteur, donc on pourrait penser qu'un film d'acteur, puisque depuis le temps que je, je, je joue des personnages, je sais ce que c'est. Le dialogue, je sais, on, on m'a fait dire un nombre de choses incalculables, et je sais qu'un qu acteur, par définition, il doit donner par la parole ce que l'auteur ou le réalisateur a voulu qu'il qu donne sens à, à sa présence dans le film. Mais je me suis rendu compte, effectivement, que dans ce film, plus j'avançais, plus... Euh, moins le mot était, était important, euh, enfin, plutôt... J'essayais de faire en sorte que, tant qu'il n'était pas essentiel, de ne pas, le, de ne pas le dire, ou de ne pas le monter. Parce qu'au montage, il y a eu encore un travail où j'ai beaucoup euh, épuré le film. Et puis parce qu'on va encore en parler, et, et je vous laisse la parole, mais il y a les personnages qu'on qu a vus, que vous avez vus, et puis il y en a un personnage qui est pour moi extrêmement important, et qui justifie un peu tout ce qu'on se dit là, dont on parle pas souvent, mais qui est fondamental au film, c'est la nature. Et elle est d'abord très forte là où j'ai tourné, et pour moi elle incarne cette capacité, euh, cette liberté en fait, c est, c est, rien, rien ne l'empêche d'être. C'est pour ça que je l'ai filmé comme je l'ai filmé, que j'ai même pris le temps, c'est-à-dire au risque peut-être que le film soit lent, mais en tout cas pour faire entrer l'histoire dans un rythme qui était déjà pas un rythme des films qu'on a l'habitude de voir, puisqu'aujourd'hui on est dans un, dans un formatage à la télévision et dans les séries, qui fait que si on n'est pas cut, cut, cut, cut, on se dit, on, on s'emmerde. Et là, je me suis dit, bah, je vais prendre... Je ne me suis pas dit, d'ailleurs, ça s'est fait naturellement, mais je me suis laissé, et je me suis laissé convaincre par ma propre histoire, pour lui laisser le temps d'exister, et la nature était très importante, et je me suis rendu compte, en montant qu'inconsciemment, je lui avais donné de l'importance, que je filmais ces feuilles qui frémissent, que je voulais entendre le bruit du vent, même le bruit des rayons, de soleil qui viennent traverser l'arbre, que je voulais voir ce, ce, ce tronc incroyable de cet arbre, c'est Olivier qui a 2500 ans, m'a-t-on dit, mais peut-être un peu plus, il ne savait pas, qui est noué et, et qui, dans ses dans, dans, dans nœuds incroyables, il fait, il fait 6 mètres de large, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un, un pâté de maison, cet arbre, et, et, et qui raconte combien il, il s'est battu avec... avec avec son temps, pour, pour continuer à exister. Donc, ce personnage qui incarne la liberté, pour moi, était très important, et, et renvoyait les deux personnages principaux à leur euh, emprisonnement, à leur esclavage, à leur euh, fait qu'ils sont des otages, alors que la nature est libre, et elle les invite au contraire, elle toujours la main euh, à leur dire, libérez-vous, quoi. Alors, vous, vous pouvez... Intervenir, soit pour poser des questions, soit pour donner un sentiment, soit pour un... voilà. Euh, la parole est libre. Vous avez combien de temps pour faire le tournage Ça duré combien de temps pour le tournage de ce film, actuellement euh, J'ai tourné ça assez vite en fait. J'ai tourné ça en ah cinq oui. semaines. En cinq semaines En cinq semaines de six jours, mais en Italie, on tourne le sixième jour qui est un demi jour en fait, parce que à 15 h on doit avoir tout démonté, donc en fait, ça fait euh, ça fait 27 jours pour faire le film, 26 jours pour faire, 26, 27 jours pour faire le film, ce qui n'est pas beaucoup. Bonsoir, Bonsoir. je m'appelle Franck, je suis Isaac Abraham. Euh... Avant tout, merci parce que j'ai trouvé que le film était superbe. Ben, merci beaucoup. Ce qui est super aussi, c'est que dès la première minute, j'ai dit que le film va me plaire j'adore ce film. J'ai fait le dire à ma femme, à côté de moi, et j'ai eu peur d'être déçu en regardant le film, et finalement, je ne l'ai pas été. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir fait ce film et puis on va ben, continuer merci. à discuter merci. en débattant avec, avec le public. Merci Stéphane. Merci.